Bonjour, je m'appelle Guillaume Cadassus, je suis attaché temporaire d'enseignement de recherche au laboratoire Jean Leray à Nantes. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un problème terrible qui vient de se passer dans l'actualité puisqu'une euh, dame très riche euh, s'est faite voler des bijoux par euh, deux euh, voleurs. Donc aujourd'hui on ne va pas essayer d'aider la pauvre malheureuse à récupérer ses bijoux, on va plutôt essayer de voir comment... Euh, faire pour que les deux euh, euh, dangereux malfrats euh, puissent se répartir équitablement leur butin. Donc, euh, ils ont dérobé un collier composé de pierres précieuses. Donc, euh, ici, quatre types de pierres précieuses, des diamants, des émeraudes, saphirs et rubis. Euh, alors, pour que le problème soit faisable, on va supposer que chaque type de pierre apparaît en nombre de paires. Et la question est la suivante, est-ce qu'on peut... Enfin, en combien de, de, de coups peut-on séparer ce collier de manière à répartir équitablement chaque type de pierre, d'accord Donc, euh, évidemment, le collier est en métal et les voleurs n'ont que leur petit bec pour le couper, donc le moins de coups sera le mieux. Ici, on peut se convaincre qu'il suffit de quatre coups, d'accord Si on sépare d'abord les diamants, ensuite les émeraudes, etc. Euh, alors, euh, les deux voleurs peuvent se répartir équitablement le collier. Le problème devient intéressant lorsque les perles n'arrivent plus à aligner les unes après les autres. Et on peut même considérer le problème où il y a encore plus de pierres précieuses, Toujours le même type. Et bien, le résultat qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans tous les cas que je viens de montrer, il suffit toujours de quatre coups. Et plus généralement, s'il y avait eu euh, un nombre n de types de pierres précieuses, et pas 4, il aurait suffi de n coups. Alors on va montrer ce résultat à partir d'un théorème euh, qui n'a en apparence euh, rien à voir, c'est le théorème du sandwich, et le théorème du sandwich, il affirme que si vous avez un sandwich composé de pain, de jambon et de fromage, vous pouvez d'un seul coup de couteau le trancher, et en tranchant euh, chaque élément en partie égales. Par exemple on prend un sandwich un petit peu plus simple, euh, composé de trois boules, une boule de pain, de jambon et de fromage. Alors, il suffit de prendre le plan qui va passer par les trois centres. D'accord Eh bien, ce qui est remarquable, c'est que ceci est toujours possible quand bien même les euh, ingrédients ne seraient plus des boules, et même s'il y avait plusieurs morceaux de chaque ingrédient, on peut toujours trouver un plan qui va séparer de manière équitable. Voilà euh, voyons comment euh, ce théorème peut nous aider à prouver le théorème que vous avez montré sur le collier. Eh bien la première chose à faire c'est d'essayer de, de plonger le, notre collier dans l'espace de dimension n car en fait, ce théorème du sandwich se généralise en plusieurs dimensions. Si vous avez un sandwich qui vit dans l'espace de dimension n avec n types d'éléments, euh, vous pouvez trouver un hyperplan de manière à trancher chaque type d'élément. Donc voilà, la première chose à faire sera d'envoyer le collier dans l'espace de dimension N, où N représente le nombre de types de perles. Ici, je n'ai dessiné que trois types de perles pour pouvoir le dessiner dans un autre espace, mais pour le sandwich précédent, il aurait suffi de le dessiner dans l'espace de dimension 4. Donc on va le dessiner dans l'espace de dimension N, mais le long d'une courbe bien choisie, et euh, c'est la courbe paramétrée suivante dont les coordonnées sont données par des puissances de t, t, t carré, etc. Et euh, on va voir pourquoi cette courbe dans un instant. Voilà, donc on a le collier dans la dimension n, maintenant on va le penser comme un sandwich. Donc euh, chaque euh, type de perle représente un ingrédient, alors je peux appliquer mon théorème du sandwich, ça me donne un hyperplan euh, de l'espace qui va séparer le, les ingrédients en parts égales, il suffit maintenant de se rappeler que ce n'était pas un sandwich, mais un collier. Et donc, euh, on va regarder en combien de, de, de points l'hyperplan rencontre notre collier. Eh bien, les points sont exactement les solutions de cette équation, en remplaçant les coordonnées par leurs valeurs. Mais ça, maintenant, c'est une équation polynomiale de degré n. Et donc, elle admet au plus n solutions. Voilà. Donc, le, le collier est séparé en parts égales. En O plus n de coup, il suffit que le premier voleur prenne ce qui est au-dessus, le second ce qui est au-dessous, et euh, le partage est fait. Donc, ce euh, théorème du sandwich repose sur un résultat profond d'une branche des mathématiques qu'on appelle la topologie. C'est le résultat de Borsuk-Ulam. c'est le théorème de Borsuk-Ulam, et euh, essentiellement c'est une généralisation en dimension n du théorème des valeurs intermédiaires. Mais ça c'est une autre histoire.